Bonjour à tous et bienvenue sur ReFrench. Aujourd'hui, nous allons apprendre une deuxième phrase de base en français. Cette fois, nous allons utiliser le verbe avoir. Jack vient d'Angleterre et il a atterri à Paris. À la douane, l'agent de sécurité lui demande Qu'avez-vous dans votre valise What do you have in your suitcase Pour répondre à cette question, c'est très simple. J'ai un téléphone. Un sujet, un verbe, un complément. I have a phone. Le complément de cette phrase est un nom avec une préposition. Un téléphone. A phone. I have a phone. J'ai un téléphone. Et toi Sarah dit Jack. Tu as une brosse à dents. Encore une fois, la même structure de phrase très simple Sujet, verbe, complément. Tu as une brosse à dents. You have a toothbrush. Et ensemble, Jack et Sarah peuvent dire Nous avons nos affaires. Encore une fois, la même structure de phrase. Sujet, verbe, complément. Nous avons nos affaires. Merci à tous. Pour en savoir plus sur le verbe avoir, sur les phrases de base en français et sur la langue française en général, pour pratiquer également votre vocabulaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur refrench.net. À très bientôt